Bonjour euh, Ça fait longtemps que j'ai pas fait une petite vidéo et surtout qu'il va parler de zombies, ça va être euh, ça va être quelque chose. Euh, bon, Déjà désolé pour le bordel qu'il y a chez moi, on est en train de... Vous avez peut-être entendu du bruit certainement, mes colloques qui font la musique. Et sinon, euh, rien de spécial. on voit pas trop derrière moi mais bon c'est un boxon son vu que je suis en train de... On est en train de nettoyer toute la baraque, on lessive tous les murs, on est en train de refaire toute la peinture vu que... Euh, je déménage à Besançon, d'ailleurs j'en profite pour, pour signaler que je vais habiter ailleurs et que je vais certainement avoir la fibre pendant deux mois donc à voir comment ça va se passer après quand je serai parti parce que je vais bosser en suisse en fait j'aurai l'occasion d'expliquer tout ça peut-être dans une autre vidéo ou pour ceux qui regarderont du coup les streams que je prévois de faire parce que quand je vais avoir la fibre je vais streamer certainement quotidiennement, normalement du lundi au samedi euh, quand ma copine travaillera et que j'aurai du temps à consacrer euh, pour les streams. À savoir qu'en même temps, je vais passer le permis moto, donc ça va pas être. Euh, euh, va falloir trouver. Euh, va falloir trouver quand euh, quand passer euh, les streams et tout et tout et tout. Mais bon. Bon, c'est pas vraiment le sujet de la vidéo, en fait. En fait, j'ai fait une vidéo. Je fais une vidéo pour parler par rapport à un truc de zombie que j'ai découvert hier. Euh, je précise que. Euh, Peut-être les deux qui pratiquaient ce, ce truc-là vont, vont, vont, vont, vont penser que, que, que je parle d'eux, mais je parle pas d'eux, je parle de, du, du truc en lui-même en fait. Il euh, y a un truc qui est sorti, euh, et je sais pas si ça fait longtemps ou pas, parce que de toute façon je suis pas assez présent pour le savoir. Euh, je suis même trop nul pour le savoir, parce que bon, euh, tout le monde sait que je suis une serpillère en zombie, hein, malgré que j'ai à l'époque fait quelques records. Je ne suis pas le joueur euh, fast ou le mec qui fait des records de vitesse ou quoi. Et puis franchement, je m'en branle. Hein. Euh, ne pas mourir aussi, je m'en bats les couilles. Mais par contre, il y a un truc qui est sorti là. Enfin, euh, je l'ai vu hier. Du coup, je sais pas quand c'est sorti. Mais j'ai vu des gens qui tuaient des vagues de zombies à la manche 40 en no power en 3 secondes. En fait, avec le laser. Parce que je sais pas, ils ont inventé un espèce de truc avec le clavier ou... Où... Merde, j'ai coupé l'enregistrement comme une espèce de con. Euh, ils ont trouvé un truc avec le, le clavier où je sais pas comment c'est en gros des macros ou je sais pas quoi. Ils changent d'arme, ils tirent en même temps, ils rechargent. Ou... Je sais pas ce qu'ils font et je m'en fous. Mais en fait, je trouve que s'il faut, le... en, en fait, comme avant je disais, s'il y a des bugs et bah, sais je les utilisais, je m'en fous, tu vois, et, et, et je faisais ma partie. Mais bon, au final, après, quand j'ai su, quand j'ai appris à jouer et qu'il n'y bah, avait pas besoin de bugs et puis bah, que j'ai compris concrètement qu'il y avait des records qui existaient, et ça, je parle de ça, c'était en 2011, hein, à limite, euh, que je ne connaissais pas YouTube, je ne connaissais pas ceux qui faisaient des records et tout, et que maintenant qu'on y est, qu'on connaît tous ces joueurs qui jouent en zombie, des joueurs qui sont bons, hein, parce que je précise que ceux qui, hier, j'ai vu jouer à ça, sont bons. Mais concrètement, je pense que ce truc-là, en fait, c'est grave abusé. Je trouve que ce truc-là, ça niquerait concrètement le game, et que ça crée en fait ce que tous les, tous les autres joueurs ont, ont pu faire avant. Parce que euh, je répète que, enfin je sais pas, après j'ai vu que cet exemple là, c'est con, c'était la première fois que je voyais ça, mais je trouve vraiment abusé le fait de pouvoir vider un chargeur de laser en deux secondes, en deux ou trois secondes quoi. Du coup ça enlève toute la difficulté d'un no power, ça enlève toute la difficulté qu'il y a à tuer une vague à la manche 40, 41, 42. Certes tu peux aller plus vite, oui, mais bon. Euh, imaginons euh, un No power avec, euh, sur Call of the Dead avec euh, Georges et que tu le tues en. Tu le tues en. En quoi En une minute Parce qu'au final, euh, ça va être super facile. quoi le... Il va être un petit peu plus loin. Bouh, bouh, bouh Tu lui vides ton chargeur. Ça y est, il n'y a pas la difficulté de. Il, colle, il, il, il te colle. Euh, tu, si tu tires une laser sur toi, t'es es mort. Il n'y a pas cette difficulté. Même euh, sur. Euh, je sais pas moi, sur. Euh, il y a plein de maps, on peut donner des exemples, genre euh, Viruk No Power. Euh, bah là, moi je l'ai vu sur 5 No Power, on voyait concrètement que c'était facile. Quoi. Ils avaient juste à, à paquer la vague. Donc la difficulté va être là maintenant, paquer des vagues. Et si c'est autorisé, si tout le monde le fait, bah, concrètement tous les records qui ont été avant ils vont être explosés. Et, euh, alors déjà, sur console, c'est plus difficile à faire parce qu'on m'a dit qu'il fallait une rapid fire ou une manette bizarre, un truc comme ça, et tout le monde n'a pas ça. Tout le monde ne connaît pas ça. Donc maintenant, en fait, tous les gens qui vont utiliser ce truc-là, ils vont péter les records qui sont existants. Et en fait, les autres, ils n'auront plus de valeur. Hier, j'en ai parlé avec 5N5, Five Five, qui est en anglais, tout le monde connaît. Un mec qui trouvait des stratégies aussi, euh, un peu comme moi, sans prétention. Euh, mais il me disait comme quoi bah, c'était des tricheurs qui avaient inventé ça. Et qu'en gros, bah, c'était accepté par ZR pour l'instant, parce que en tout cas ils ne savent pas euh, s'ils vont l'interdire ou pas moi je pense qu'il faudrait tout simplement l'interdire euh, parce que il euh, y a certaines règles, il y a certains trucs déjà sur ZR que je ne comprends pas. Pourquoi sur, sur le no power de transit on ne peut pas utiliser la turbine le but, du, le but du no power c'est quoi De ne pas allumer le courant. Et tu peux utiliser tout ce qu'il y a dans la map. Alors, on ne va pas avoir le droit d'allumer le courant on n'a pas le droit d'utiliser la turbine, mais par contre on va avoir le droit d'avoir un laser glitché. Genre un laser qui... Boum, il et tous les zombies en deux secondes. Ça veut dire qu'en gros, bah, franchement, tous les records vont... vont... Si ce n'est pas le cas, en tout cas, moi, ma vidéo n'aura pas d'impact. Hein. Je vais avoir quelques vues, quelques trucs et tout. Mais les joueurs de l'époque hein, qui jouaient aux zombies euh, à mon époque et même maintenant, il y en a encore qui jouent aux zombies, s'ils n'utilisent pas ça, concrètement, ils vont se faire enculer par des gens qui utilisent ça. Parce que c'est concrètement... Moi, pour moi, je ne dis pas... Que, c'est un jeu vidéo, que ce soit de la triche ou non, les ou non. On peut donner un bon exemple. Imaginez, genre, les records qui ont été faits sur ferme. Moi, je les connais, je ne sais même pas, tu vois. Mais je sais qu'il y a des plus de 80, peut-être plus de 90, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils avaient des bons lasers à l'ancienne. Genre, le laser 1, c'était piou, piou, piou, piou, piou. Ce n'était pas parce parce qu'imaginez, il y a ça sur ferme ou sur dépôt, des maps comme ça, qui sont faites que au laser. Au final, ça devient simple. Ça devient super simple. Du coup, euh, je sais pas, il y, y, y a... En fait, il y a un truc, faut, faudrait... Si ZR invente des espèces de règles bizarres, comme faire des first rooms avec des chiens, euh, alors que dans la map, t'as pas de chiens. Voilà, faut, les, faut, alors, faut aller en partie personnalisée, activer les chiens, et après tu lances ton record. C'est rigolo, l'empêche. Parce qu'en plus, tout le monde suit euh, les règles que fait ZR. Parce que quoi Parce qu'ils ont centralisé les records dessus, que tout le monde les pose dessus, donc tout le monde respecte leurs foutues règles. Mais genre... Euh, sur BO3, par exemple, il y a des bonbons qui ne sont pas autorisés pour faire des records. Genre Dolus Bonus, Vol de Manche. Pourtant, ça fait partie du jeu. Ils font partie concrètement du jeu et on les interdit. Et ça, par contre, là, le truc du laser, on ne va pas l'interdire. Donc, je ne sais pas si je mettrai un, euh, un passage dans la vidéo de, de, de ça. Peut-être que, peut que je vais le mettre. Ou je mettrai un passage où on voit euh, euh, des gens que j'ai n'ai rien contre eux. Hein, parce qu'au final, ils, ils étaient deux à faire ça. Mais il y en a plein qui le font parce qu'il y a forcément quelqu'un qui l'a trouvé, euh, qui l'a retransmis, d'autres qui l'ont essayé, d'autres qui l'ont approuvé carrément, qui ont été regardés sur ZDR c'était accepté ou pas, parce qu'apparemment il faut une macro, les macros sont autorisés, blablabla. Bla bla. Enfin les macros sont peut-être autorisés pour fermer une fenêtre quoi. Mais peut-être pas pour défoncer des vagues de zombies en deux secondes à la manche 45. Donc, euh... Donc peut-être que je mettrai un passage justement où on voit ça, où on voit que c'est vraiment abusé. Et je mettrai un autre passage avec une vraie manche, une vraie manche de zombies. Après, euh, voilà, tout le monde sait ce que c'est une vraie manche de zombies. Parce que même ces joueurs-là, comme j'ai dit, c'est des bons joueurs. Ce sont de très bons joueurs. Et, euh, et on voit en gros que si on accepte ça, si les gens jouent avec ça, eh ben, ça niquera, ça ne respectera pas le zombie d'avant. En fait, ça ne respectera pas, euh, euh, le en fait, respectera pas les, les records old school. Parce que euh, euh, moi, je pense qu'un record, ça se mérite. Je pense qu'un record, c'est de la persévérance. Euh, faut de la motivation, de la détermination parce que des fois euh, tu recommences la map plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois avant d'avoir les bonnes armes. Avant de... Donc, soit tu, le... tu pètes ton record avec de la persévérance, tout ça, ou de l'intelligence, genre quelqu'un qui va trouver une nouvelle stratégie, une nouvelle façon de jouer, un nouveau truc. Parce que c'était comme ça à l'époque. À l'époque, c'était comme ça. Bon, maintenant, ça fait 9 ans. Donc, au final, bah écoutez, si ça change et que les gens s'en battent les couilles, qui jouent comme ça, qui niquent le jeu, faites-le après. Euh... Ouais, enfin je trouve, en fait, ça, je prends ça un petit peu à cœur, Parce limite ça fait archi longtemps que je n'ai pas joué, mais là en ce moment je rejoue, ça fait 2-3 mois que je rejoue, je joue à Fortnite, je joue aux zombies, on me voit des fois avec Zims, je suis avec lui en custom, des fois je lance des parties avec Ecos, j'ai lancé quelques No Power avec Foody, euh, voilà, je fais 2-3 games quoi. Et euh, du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, mais c'est abusé, c'est un truc de ouf. Alors ça veut dire que bon déjà, sur la vidéo, bon, s'il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi, vous avez le droit, comme moi je ne suis pas d'accord avec vous au final, voilà. Euh... Mais si, si tout le monde fait ça euh, Bah moi je vais le faire aussi hein. Je vais trouver la technique Ou en tout cas je vais jouer avec quelqu'un sur ordinateur Qui va avoir la technique Et je vais lui dire vas-y mec Prends un laser Prends un laser Et moi je vais trouver euh, Je vais prendre le bon moment aussi hein, Le bon moment genre Quand tu tournes avec tes zombies Le bon moment idéal Où ils sont tous ensemble Où tu vas tirer tes 20 balles de laser En 2 secondes Et la vague elle est morte Et après on aura juste à repacker les zombies Hop on revient Et hop on repaque les zombies Et et on repacte les zombies Ah ouais c'est sûr ça va aller vite hein. Ça va aller vite ça va pas être très très dur Au final des fois Manche genre je sais pas moi Je vais parler tout le temps de no power parce que c'est ce que je fais beaucoup euh, Manche 40 Manche 40 euh, Peut-être 42 43 Mais même avant on galérait Manche 39 Mange 42, 43, tu sais, t'es là, tu vas vider carrément un laser sur la vague, parce que bah, au final, tu sais tu tires tes premières balles de laser, et après, bah, hop, ils se, ils se détachent, ils sont tous en bordel, et, et toi, t'es là, tu dois tirer à gauche, à droite, à gauche, à droite, dans le tas, t'sais. mais avec ça, avec ça, il y a, y, a, y, a, y a plus de difficulté, en fait, enfin, la difficulté du no power n'existe plus, pour moi, hein. pour moi, voilà, ça reste, ça reste mon, mon avis, mon petit avis de merde, et je pense que, concrètement, bah, faut, si ZR s'amuse à, à interdire certains trucs qui font partie du jeu, comme les Dolus Bonus, la Turbine sur le No Power Transit... En fait, je dis ça, je me répète, parce qu'au bah, final, je n'ai pas, pas fait une liste. D'habitude, je me fais même une petite feuille avec des exemples à donner ou quoi. Là, je ne l'ai pas fait, euh, parce que bah, en fait, je pense qu'il n'y en a pas besoin, tout simplement. Parce qu'en fait, toutes les maps, s'il y a ce truc-là, eh bah, ça sera abusé. Voilà. Donc voilà, et puis bah, au final au niveau des news pour ma part, hein, bon désolé encore hein, s'il y en a qui l'utilisent ce truc là et que vous, vous croyez, vous pensez que je dis de la merde, bah écoutez peut-être vous avez raison, utilisez le, puis de toute façon c'est un jeu vidéo, au pire on s'en bat les couilles, de hein. toute façon moi je faisais, des, je faisais des bugs avant de faire des records, j'ai fait des records avec des bugs, après quand tout le monde m'insultait de glitcher, bah j'ai prouvé qu'au final bah, je faisais... Des records sans bug, j'ai fait de très belles parties, euh, qu'on ne peut pas me retirer, hein. j'ai été dans les premières à faire des records en no power, que ce soit avec Bob, euh, comme avec euh, d'autres joueurs, hein. faire des 40 sur 5, euh, des 36 sur Shangri-La, 34 sur Der Rise, 36 sur Der Rise, 40 sur Der Rise, euh, j'ai fait plein de records euh, sans bug, euh, j'ai fait des beaux records aussi avec beaucoup de serpillage. Là, il n'y a pas longtemps, on a fait un petit Call of the Dead avec Jims où j'étais jusqu'à la 51 sans mourir. Bon, après, il y en a, ils vont dire, ça reste Call of the Dead, c'est facile, t'as Masto, faut juste pas mourir, être sur la plage. Bah ouais, bah en tout cas, je l'ai fait, moi, et puis je m'en fous. Voilà. Les, mon pote, il est mort, et puis je m'en fous hein, de son nombre de morts. Et ça se trouve, moi, je serais mort à la 20, ou même, j'aurais même pas eu Masto, bah, j'aurais quand même fait ma partie. Je m'en branle. Mais bon, enfin, au final, cette technique, enfin, ce truc-là, là, ce bug du laser, pour moi, bah, c'est un ouais. abus du jeu. Voilà, c'est juste un abus du jeu, tout simplement. Donc après, bah, s'ils ne euh, se prennent pas la peine ZR euh, de, de, de, de, de l'interdire, tout ça, donc tout le monde va, va péter des records avec un truc qui est glitché. Et en plus de ça, euh, alors déjà que tout le monde est con parce qu'on suit tous des règles de merde qu'un site de merde nous impose, alors que concrètement leurs règles, des fois, elles sont complètement cons. Et de deux on va on va on va pourrir nos propres records enfin tout ce qui a été fait avant on va plus avoir de valeur parce que il va y avoir un mec euh, il suffit qu'un mec super chaud bah, il envoie une map euh, une map qui joue au laser et puis bah, bah voilà tout va être pété quoi tout va être pété et donc enfin euh, après c'est aux gens de aux de voir moi quand je vous dis si je vois plusieurs euh, plusieurs personnes qui font ce truc là qui le font beaucoup euh, qui pètent des records avec, bon, je ne vais pas me gêner pour le faire, hein, si je vois qu'ils sont acceptés, surtout que là, bah, en ce moment, je suis en train de recommencer à jouer, j'envoie des, des runs, tout ça, j'essaie des trucs, et que là, comme je l'ai dit au début de la vidéo, bah, je vais être chez ma copine, je vais avoir la fibre, que je vais faire des streams, que je vais avoir du temps, euh, bah, let's go, hein. c'est bon, ça me fait une, une nouvelle page, carrément, c'est une nouvelle page qui se tourne avec un nouveau bug qui est autorisé, c'est trop cool, ben bah, voilà. Du coup, euh, du coup, voilà, bah écoutez, je vais pas vous retenir plus de temps, déjà que ça fait plus de 14 minutes que je blablabla. Bla bla bla bla bla, on s'en bat les couilles, surtout de tout ce que je suis en train de raconter. Et je, donnerai des, des, je donnerai des nouvelles de par euh, mes streams, ou sinon bah, je referai des vidéos comme, euh, comme je l'avais promis, parce que de toute façon, vu que je vais faire des streams, je vais faire du zombie, donc je vais certainement faire des vidéos avec mon nouveau PC qui marche très très bien. Putain, c'est de la frappe! Voilà, bah écoutez, euh, je vous souhaite à tous une bonne journée. Bah, J'espère que cette vidéo vous aura pas trop pété les couilles. Et puis, bah je vous dis à très bientôt, euh, Inch'Allah. Allez, ciao